Merci Aronine. Donc nous voici Merci. sur euh, le ravel 140 l'Ers, aux portes de Nivelles. Et nous nous dirigeons vers Genappe Et puis Cours Saint-Etienne et Otigny. Et on est parti pour un tour de 20 km. Donc ce sera presque un, un semi-marathon. Nous sommes sur le ravel et pousse pas encore très bien. Les airs descendent bien boisés, donc euh, ça se passe euh, pour le mieux. Une autre de course. Hey, je vais quand même pas laisser Martin tout seul. Ouais. Nous sommes sur le Ravel et nous croisons des chevaux. Bonjour Bonjour, Madame Comme on le voit sur la plaque ici, nous sommes déjà à 4 km de Bollers, 7 km de Nivelles, et il nous reste plus que 16 km vers Otigny. Il fait bon, il fait chaud. Martin, on repart oui. Bonjour, <rires> oh, Sam. <ça> a... Oui <rires> Tout se passe bien. Je pense. Ah oui, très bien. Vous direz. Rub руб руб ha ha ha ha ha ha